parti pour deux semaines d'aventure fonctionne, que vous dire, je suis donc bien arrivée à Manchester on s'en fout de la météo, putain c'est pas droit non plus alors, il se passe deux choses là, très importantes dans ma vie, je viens d'arriver j'ai été très bien accueillie, on m'a ramenée jusqu'ici j'ai uh, speaking English very well de ma meilleure speaking English une fois genre j'ai dit des choses, elle m'a répondu des choses, je me suis dit elle a pas dû comprendre, tant pis, on va faire semblant que tout va bien, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, etc, donc vous avez demandé sur Instagram de me donner des, des idées d'organisme pour partir euh, étudier l'anglais parce que je voulais vraiment améliorer mon anglais, etc et rencontrer des gens et partir un petit peu Je me suis dit quoi de mieux qu améliorer son anglais tout en partant Je suis partie avec un organisme qui s'appelle donc New College Group, NCJ Vous savez très bien que je suis in love de l'Angleterre Et comme j'avais jamais hésité ces endroits je me suis dit pourquoi pas Cette semaine I'm alone Et la semaine prochaine I'm with my friend <rire> J'arrête de faire la débile Là actuellement j'ai qu'une envie c'est de faire caca hein. Je vais pas vous le cacher le problème c'est qu'il n'y a pas de PQ C'est dur à la vie, le problème quand vous parlez pas très bien une langue C'est de rencontrer des gens Alors déjà que j'ai du mal à rencontrer des gens dans ma propre langue Il y a les dispo Ici, elle est tellement forte la police. I belong, I belong to you. I belong, I belong to you. Do just what you want. Vous rentrez comme ça, genre il y a une porte d'entrée où j'ai mis des vestes et mes clés. Du coup, vous rentrez comme ça. Vous avez là un bureau avec encore un peu de bordel. Là, ensuite il euh, y a mes affaires de cours. Il y a un peu de la graille là-haut. Il y a mes sacs là, pour l'instant. Il n'y a plus rien, mais il y avait mes affaires. Là, il y a une fourchette que j'ai piquée euh, pour manger ce soir. Là, il bah, y a des tiroirs où j'ai rangé mes sous-vêtements et tout ça. Là, il bah, n'y a pas grand chose. Là, il y a donc le lit et là, il y a la première boulette de la journée étant ceci. Je vous donne 10, minutes, 10 secondes pour comprendre. On s'est pas trompé un petit peu de pays, Léa Donc euh, bon, je vais pas revenir sur l'histoire du collier Amazon qui n'est jamais arrivé. Donc j'ai dû aller en achetant de deux spi, je me suis trompée. Là, ensuite, nous avons bah, le placard euh, où il y a les vêtements, donc rien de bien fou. Les affaires pour demain matin, mon bordel, mon petit pq de tout à l'heure et la douche. Et l'eau alors ce matin je me suis levée à 7h, il est 7h50. Donc euh, tout va bien, je me lève et là je me rappelle que j'ai pas de prise. Je vais partir dans pas trop longtemps. Hier je me suis acheté un truc comme ça à Je sais pas ce que c'est. Mmh. On part que vous avez bien dormi. Ce matin on vous vend. Tant pis pour vous, mais c'est une dinguerie. J'ai mis une petite jupe en jean avec un petit col roulé. Donc je vais vous emmener avec moi dans mon premier jour d'école. Bon, alors actuellement il est 3h. Du coup, nous avons fait euh, des tests ce matin, c'était grave cool Puis avec euh, Bianca Maria, qui est donc italienne De toute façon, on ne comprend pas ce que je dis Say hello, hello. hello. Yeah. Elle a perdu sa valise à l'aéroport, du coup, on a dû aller acheter des sapes Et du coup, euh, bah après, on a profité pour bah, manger ensemble Donc actuellement, je mange un truc très bizarre Ah, mais moi aussi, it's a giant couscous and feta okay. Je suis vraiment éclatée Je pense que je vais pas tarder après à aller faire dodo If I don't uh, meet people and... I'm Du coup, ouais, on parle tous les deux approximativement anglais, mais euh, vu qu'elle est italienne, bah, on se comprend. Voilà. Du coup, euh, bah, bon appétit et puis euh, à demain. Hello, c'est le euh, Troisième jour, donc nous sommes lundi, mardi euh, Ce trépied est très très lourd, je le répète à chaque fois que je prends la caméra, alors ce qui s'est passé C'est que j'ai euh, pas cours le matin Avec les potes, du coup euh, ce matin Je me suis dit que j'allais euh, taper euh, Une petite marche pour aller visiter euh, Un muséum qui est à 20 minutes, c'est très lourd Je sais pas si c'était une bonne idée d'acheter un gorilla pod à 100 balles pour avoir aussi mal aux bras Donc euh, monsieur, je te hais Parce que c'était ton idée et moi je leur voulais pas Et tu vois, euh, j'ai des petits bras Je crois qu'à la fin de ce voyage, je vais finir gain comme Never Et nous, avons, nous sommes au resto. Du coup, euh, il y a Bianca et Solange derrière. Ça, so, voilà. C'est tout pour la mise à jour du jour. Solange. Ah. Solange, elle est brésilienne et il y a Bianca toujours. Oh yeah, if you want, uh, we come with you. If you want. But I don't know because it's yeah I'm a little uh, I'm a baby I need sleep I yeah hello Et il y a des travaux dehors il est 9h30, euh, je vais aller à l'école euh, pour essayer de changer de groupe comme je vous l'ai dit hier soir parce que je suis pas du tout dans, dans le bon groupe C'est vraiment, genre quand je le dis en fait j'ai l'impression de lire les choses en français tellement que euh, c'est simple en fait Je trouve ça euh, dommage parce que je suis là vraiment pour m'améliorer ouais, Le premier jour en fait la, la prof elle m'a parlé et j'ai pas parlé en fait j'ai dit yes yes, yes yes yes yes ok Parce que j'étais vraiment très anxieuse et ça fait que je pense qu'elle m'a mis dans le mauvais groupe Elle a, elle a pensé que je ne savais pas parler et des fois j'ai envie de faire des petites blagues euh, des petites blagues à la française et je me retourne en français après je me dis ah oui merde je peux pas y faire mais euh, je kiffe toujours ma life yeah. Yeah. Huh? I think so much ok if you, really? you go more down There is yes for real we'll, like old people I don't know yeah. I'm to... years old I'm like just years old I'm just il y a vraiment une passion pour les donuts qui est, genre, je pense, démesurée. Euh, comme je parle quand même anglais avec les gens qui sont autour de moi, euh, ce soir j'étais un peu fatiguée. Et puis, Anga et moi, genre, on se comprenait pas qu'on discutait. Et j'étais un peu, genre, oh, euh, allez, mais pas le français là, ça me saoule de te parler en anglais. Je suis juste fatiguée, genre, de la journée et tout. Et j'en ai trop marre de devoir continuer, continuer à faire des efforts. Genre, c'est comme si tu te reposais jamais. Et je suis triste de partir parce qu'il y a plein de gens que j'aime trop et je me suis attachée à des gens. I belong, I belong to you peut-être une qualité moins bonne mais je suis allée à l'autre bout de Manchester J'avais tout prévu, j'avais pris ma petite caméra et tout pour aller à un musée Sauf que ah, j'ai oublié ma, ma batterie En plus hier je me suis dit tu vas l'oublier Et je l'ai oublié donc euh, bon je me suis dit, bon c'est pas grave, te prends pas la tête, t'as ton iPhone, tu vas filmer à l'iPhone pour aujourd'hui. C'est dommage parce que pour une fois je fais un truc bien. ça s'est fini assez vite. J'ai décidé d'aller visiter le stadium, je sais pas si on peut le visiter, je pense que si. Bon, en gros, il y avait la visite et tout, je suis rentrée, sauf que après, en fait, c'est 28 euros pour visiter, en soit, ça ne me dérange pas de payer pour visiter le stadium, sauf que, en fait, c'est 2 heures la visite, et j'ai vraiment pas 2 heures puisqu'il est 11h et que j'ai cours. I With you I found my peace somehow Let go of every thought that was holding me back yeah. I'm in love with you in every way The joy you give me every day Makes me forget that I was troubled before J'ai décidé de filmer un petit bout de soirée parce que c'est mon dernier soir, donc c'est Alba. Elle parle en français, en espagnol, en anglais et allemand. Tu commences C'est vrai. Je sais pas comment tu fais pour parler autant de langues aussi bien parce que tu vois, genre déjà moi j'ai du mal à parler ma propre langue et toi tu parles genre. Trois langues bah, là, super pas. facilement. Euh, je vais au lycée français depuis que j'étais petite. Ouais. Bah j'ai développé genre un bon ear. Euh, yeah. Comme j'ai commencé depuis petite à parler français et que je suis espagnole, j'ai développé ce t oreille. Ce... Ouais, voilà. Et donc j'ai plus de facilité à à parler d'autres langues. Hier, yeah. elle est venue me parler no. en français et c'était vraiment hyper fatigué de speaking ah, English. Yes. Et donc ça m'a fait vraiment du bien et du coup ah, ça crée des liens ah, parce que tu parles malin. ok, okay. Where are you from? De yeah. I'm from Italy. No. I'm from Turkey. Yeah, I'm Turkish. I'm from Italy. I'm from Italy. Voilà. Alors du coup, nous avons deux Italiens, un Turc, une Thaïlandaise et euh, bah, Alba Espanol. qui est espagnole et moi qui suis française. Du coup, je vais passer la soirée avec eux. C'est trop bien de faire des voyages parce que. En Parce que où il connais, tu connais, plein de gens. Ouais, mais, il veut pas que je parle en français. He dit in English because. because in Manchester now. Yeah, but. Et je lui dis gros j'aime bien parler. Uh, I want, uh, I love to speak in French, with yeah, yeah. because I can to. Explain uh, it easily. Yeah, and from French yeah, people, if, if I want to speak about you or speak about anything, I can in French. The, some important things. I I'm, I'm no, you are not translated. Oh, you trans you always talk. Yes, yes followers, listen is, is the truth from me because she always talking the French so, okay. and she didn't explain even one word. Yes. I Just talk that. true. No. <laughs> Train de il y a une moitié qui est vraiment pas de cassée enfin, on leur a dit qu'on pouvait amener la moitié chez le béto. Okay. Mais,